Le solfégiciel propose des fonctionnalités de diapason permettant d'entendre différentes notes de référence avant de commencer la lecture, à savoir la première note du morceau, la tonique, l'accord parfait et le La 440. En fonction du niveau de l'apprenant, l'utilisation d'une ou plusieurs notes de référence parmi ces options sera plus ou moins intéressante ou pédagogiquement appropriée. Ceci offrira même à l'apprenant la possibilité de vraiment prendre conscience de ce que signifie « prendre le ton » vous pourrez progressivement lui donner plus d'autonomie dans ce processus. Pour entendre la tonique, appuyez sur T comme tonique. Pour entendre l'accord parfait de la tonalité, appuyez sur A comme accord. Pour entendre la première note de la mélodie, appuyez sur F comme first note en anglais. Pour entendre le La 440, appuyez sur « D » comme « diapason ». Le sol propose également un clavier diapason. Pour l'afficher, appuyez sur « P » comme « piano ». Cliquez ensuite sur « La » ou « Les notes » de votre choix grâce à la souris. Cette option permettra encore plus d'autonomie chez l'apprenant qui devra davantage analyser la partition avant de donner le ton, surtout s'il n'a pas de piano chez lui. Lorsque le clavier diapason est affiché, il est possible d'activer les raccourcis de saisie musicale pour se servir des lettres sur votre clavier d'ordinateur. Notez que les autres raccourcis seront à ce moment désactivés.